Vous êtes là cet après-midi pour participer à Enigma, notre escape game numérique pédagogique. Donc, c'est un escape game de formation en fait, pour découvrir des outils numériques. Alors, un escape game, donc, vous allez être enfermé entre guillemets dans une pièce et vous avez une heure pour trouver la solution de l'escape game. Pour ça, vous avez une douzaine d'énigmes à résoudre avec des indices qui sont cachés. Ça c'est des systèmes qui te permettent de, de voter ou de donner une réponse. Donc vu comment tu tournes la carte, ça veut dire quelque chose de différent. La phrase clé de la journée. L'école change avec le numérique. Ce qui, ce qui avait été le but du, du jeu, c'était montrer justement une situation de classe autrement, c'est-à-dire une heure de, avec les élèves, comment on pouvait la passer autrement, avec une énigme, des énigmes, euh, numérique ou pas numérique, c'est pas le problème. C'est que justement on a passé une heure. À mon avis, on ne s'est pas rendu compte du temps qui passait. On a pu voir ensemble qu'il fallait s'organiser, etc. Et heureusement qu'il y a quelques éléments comme ça qui nous permettent de nous recadrer parce que sinon, on perd à volo. Si on ne se fait pas confiance les uns les autres pour aller chercher un petit peu d'indices partout, en fait, on n'y arrive pas. On reste tous agglutinés les uns les autres devant le problème en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait Et là, le jeu, c'est justement de, de se répartir les tâches et de, et de régulièrement refaire le point en se disant voilà ce qu'on a trouvé, à quoi ça correspond, et puis de jongler un petit peu entre les affinités des uns et des autres. Pour arriver à arriver. ce vers quoi on oui, veut tendre, c'est-à-dire qu'ils aient appris quelque chose. Oui. Euh, et donc c'est une entrée, aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile de passer euh, à côté. C'est vrai que c'est assez, euh, moi, je trouve ça assez passionnant d'imaginer ce qu'on qu pourrait faire avec ça en dehors de la classe, dans des groupes d'accueil en début d'année avec les enseignants, euh, dans des réunions le matin justement pour briser la glace.